Alors le pitch, donc point Infojeune, alors c'est un, avant de centrer sur ce que je fais moi, c'est un réseau national. Donc il y en a partout en France, J'ai n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a vraiment dans tous les départements, toutes les régions. Et la spécificité de celui-ci, c'est qu'il est en itinérance. Ça veut dire que euh, donc, je me promène sur tout le centre Ardèche avec ce véhicule et euh, j'apporte de l'information aux jeunes. Donc quand on dit jeune, c'est 11, 30 ans c'est assez large, euh, de l'information sur euh, toutes les thématiques qui peuvent les concerner, euh, le logement, l'emploi, la formation, la santé, l'international, euh, les projets, les expériences de bénévolat, euh, les loisirs, la scolarité... Et, euh, et j'essaye aussi de les accompagner en fait dans leur recherche d'informations. Donc sur les, euh, les bonnes personnes, les lieux ressources et aussi euh, l'info en ligne. Parce qu'on sait bien que les jeunes maintenant fonctionnent beaucoup euh, avec, euh, voilà, avec Internet, avec les réseaux. Et j'essaye euh, voilà, de leur apporter les bonnes pratiques euh, pour, euh, pour leur simplifier la vie en fait. On se rend compte, enfin c'est un constat euh, partagé hein, qui est national, que les jeunes euh, ne passent plus... Vraiment les portes des, euh, on va dire des institutions, en tout cas des structures, que ce soit MJC, euh, mission Locales, euh, Pige, euh, euh, voilà, ils ne vont plus vers ces structures, donc l'idée c'est aussi d'aller vers eux euh, dans leur lieu de vie et de, voilà, de leur montrer un peu ce qui existe, les dispositifs, ce à quoi ils ont le droit, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi pas mal de choses qui existent et, et les jeunes ne sollicitent pas forcément euh, ces dispositifs-là. Donc l'itinérance voilà elle est euh, elle est pas mal pour le territoire rural elle est adaptée à ça mais aussi parce que euh, de manière générale les jeunes vont voilà vont moins chercher l'info euh, dans les structures Alors, le pige itinérant euh, que, dont je, je m'occupe euh, a été mis en place donc, par quatre communautés de communes. La communauté de communes de Berguet-Coiron, la communauté de communes de Montagne d'Ardèche, euh, la communauté de communes du bassin d'Aubena, mais uniquement le côté euh, ex-Vinobre, et également la communauté de communes d'Ardèche des Sources et des Volcans, où on se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, on est dans un petit village aujourd'hui qui s'appelle Fabras. Voilà, donc on a mis en place les piges itinérants plutôt pour, euh, pour que ça soit nous qui allons vers les jeunes, plutôt que les jeunes aient besoin de se déplacer quand ils habitent justement dans des endroits un peu reculés, un peu retirés, et surtout quand ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, euh, niveau mobilité, on sait que ce n'est pas, pas super évident. Donc, soit c'est des, voilà, des permanences où les, les jeunes sont au courant via Facebook ou Instagram que je suis là, à tel, ou par de l'affichage également aussi, il y a pas mal d'affiches. Que je suis là à tel moment, de telle heure à telle heure, et ils peuvent venir sans, comme ça, sans, sans prévenir au préalable. Il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Quand les jeunes viennent me voir, c'est gratuit. C'est souvent très riche parce que justement, les jeunes en général sont assez ravis de me voir arriver quelque part euh, quand il ne se passe pas grand-chose, on va dire, sur l'endroit le, où ils sont. C'est chouette. En hein. camping-car, c'est plutôt agréable de, de parcourir les routes des choses qui sont plutôt jolies.